Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler de la notion de refuge de fin des temps en vous disant que c'est une euh, fumisterie, c'est un hoax, c'est une fake news. Euh, je pourrais vous démontrer euh, que c'est une fake news euh, surtout en vous disant que euh, ceux qui disent ça, les prophètes qui disent ça sont des faux prophètes notamment euh, John Larry. John Leary est un faux prophète donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais si, vous, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur pourquoi John Leary est un faux prophète. Et je vous, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Euh, le père Michel Rodrigue aussi dit que, que les refuges existent, alors que c'est faux. Donc Michel Rodrigue est un faux prophète et je peux vous le démontrer. Euh, si ça vous intéresse, là aussi, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Là, ce pas le sujet. Je vais vous plutôt vous, vous démontrer, euh, grâce à la Bible, qui est la parole de Dieu, euh, plutôt ce qui nous attend. Pourquoi les. Ce qui est plus intéressant, c'est de démontrer par la parole de Dieu pourquoi les, les refuges n'existent pas, en fait. Les refuges de la fin des temps n'existent pas. Donc, en fait, quand on fait une recherche par mot-clé sur le, sur le mot « refuge », euh, dans l'Ancien Testament, en fait, les, les refuges, c'était euh, des villes euh, où pouvaient s'enfuir les, les, meurtri les meurtriers euh, qui n'étaient pas pleinement responsables de, de leurs méfaits. Euh, donc voilà, c'était des lieux de protection pour les meurtriers à la base, pour les meurtriers, même s'ils si n'avaient pas fait exprès. Donc vous voyez qu'il y a un problème, c'est pas, euh, on dit que normalement les refuges de la fin des temps c'est pour ceux en état de grâce, et ben en fait non. Les refuges dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était pour les meurtriers, euh, même s'ils n'étaient pas totalement responsables de leurs méfaits. Quand on regarde euh, dans les psaumes, en fait, le refuge c'est uniquement le Seigneur. Le refuge est uniquement dans le Seigneur. Euh, donc là, par exemple, Psaume 2, verset 12, « Qu'il s'irrite et vous êtes perdu, soudain sa colère éclatera, heureux qui trouve en lui son refuge, donc dans le Seigneur. » Psaume 7, verset 2, « Seigneur, mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. » Psaume 10, verset 1, « Auprès du Seigneur, j'ai mon refuge, etc. etc. » Psaume 15, verset 1, « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Donc, « Il n'y a de refuge qu'en le Seigneur. » Quand on regarde maintenant dans l'Ancien Testament, la seule occurrence pour le mot « refuge », c'est euh, dans la lettre aux Hébreux. « Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable. Il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. » Donc voilà, non seulement il n'y a, a de refuge qu'en Dieu et en son espérance, il n'y a pas de refuge physique. D'ailleurs, ça ne tient pas la route, hein euh, à la réflexion, euh, si on y réfléchit bien, euh, les refuges, euh, voilà, tout le monde sera traqué, tous les opposants seront traqués dans le nouvel ordre mondial, il n'y aura aucun échappatoire, et euh, les chrétiens seront tous martyrisés, euh, pour preuve, le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre ». Donc « il », c'est l'antéchrist ». Euh, il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Donc voilà, dans, dans le livre de l'Apocalypse, il est clairement indiqué que l'antéchrist mettra à mort tous les saints, il vaincra tous les saints, tout simplement. Donc euh, préparez-vous aux martyrs en fait, préparez-vous aux martyrs, je suis très sérieux. Euh, alors le martyr euh, est une grande grâce, une très grande grâce, parce qu'il nous évite le purgatoire, mais il nous mérite euh, non seulement une très haute place au ciel, euh, il y a des grâces très spéciales. Je pense que les martyrs euh, sont très hauts dans le ciel. Et euh, j'ai une autre euh, bonne nouvelle pour vous qui allait être martyrisée. Pas l'antéchrist. Euh, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, il est dit que euh, « À ceux qui vinrent siéger, fut donné le pouvoir de juger. Euh, et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne, sont pas, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, donc devant l'antéchrist. » et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front, ou sur la main, c'est la marque de la bête, hein. pour moi c'est la plus sérifidée, certainement que pour ceux qui sont manchots, il y aura, il y aura quelque chose sur le front, il y un code barre, ou je, je ne sais quoi. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans. Donc voilà, nous avons une promesse, c'est que nous allons régner avec le Christ pendant mille ans, si nous sommes décapités euh, pour notre foi en euh, par le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les mille ans ne furent pas arrivés à leur terme telle est la première résurrection heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection sur eux la seconde mort n'a pas de pouvoir ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans donc voilà, nous allons, euh, nous allons euh, les martyrs vont régner pendant le millénium, euh, vont régner avec le Christ Alors le Christ ne reviendra pas sur terre, pas avant le, pas avant le jugement dernier, en fait. Euh, pendant le millénium, ce sera plutôt le règne de l'Esprit-Saint, et donc euh, le Christ va régner en nous euh, euh, par l'Esprit-Saint, en fait l'Esprit-Saint le, le, habitera en nous tous, pendant le millénium. et c'est pour ça que ce sera l'ère de l'Esprit, et... À une ère de paix, en fait, une ère de... C'est Ce paradis... enfin, le... comme si le jardin d'Éden avait été restauré sur Terre. Et à la fin des, des mille ans, euh, à la fin du millénium, Satan sera, sera relâché, et il y aura l'Amageddon, en fait. Et après, le jugement dernier. Il faut toujours revenir au texte, il faut toujours revenir euh, à la Bible. Hein. Euh, voilà il... Malheureusement, il n'y aura pas de refuge. Hein sur ces bonnes paroles, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.